Bonjour, je suis Kevin King, je suis le directeur de la communication chez Corum, une start-up de logiciels de Washington. Bonjour et bienvenue. Je serai votre animateur pour l'émission d'aujourd'hui sur la science et la technologie GIST Connect, des conversations de Connectic pour obtenir la publicité pour votre start-up. Un marketing, des relations publiques efficaces sont essentielles pour la réussite d'une start-up, mais cela peut être coûteux et c'est pourquoi la possibilité de créer une publicité positive pour votre start-up constitue une Compétences essentielles à développer. Vous pouvez rejoindre toute votre conversation en nous voyant vos commentaires par le chat space à côté du lecteur vidéo ou par Twitter avec le hashtag GIST Tech Connect. Tout d'abord, souhaitons la bienvenue à nos experts. Depuis Istanbul en Turquie, il y a la docteure Alma Sawan, une ancienne diplômée et finaliste du concours GIST Connect et une enseignante à l'Université de São Carlos au Brésil. Et depuis Mexico, il y a Pedro Alvosala qui est enseignant à la Fondation des sciences nationales spécialiste de l'innovation et de la génétique de chez Cano. Et pour l'espace chat, pour aider à répondre aux questions et pour partager des liens aux ressources, il y a Josh Mandel, directeur de la politique auprès des programmes internationaux de l'incubateur Halcyon. Donc, merci de participer aujourd'hui. En attendant que les spectateurs nous envoient leurs questions, entamons la discussion et je vais poser à tout un chacun la même question. Quelle est la valeur et l'objet d'une publicité pour un start-up? Alma, vous en premier. Et bonjour, merci, je suis très heureuse d'avoir été invitée à cette émission. Just to connect. Eh bien, l'intérêt de la publicité, eh bien, bien sûr, une start-up, c'est comme un bébé, c'est comme un enfant. Eh bien, votre produit, il faut que les gens le connaissent, alors clairement, il faut cibler, conscientiser les clients et il faut être efficace et en outre, il faut être tout à fait conscient, il faut obtenir du feedback et ensuite, lorsque vous faites de la publicité pour une start-up, eh bien en fait, vous présentez votre équipe. Alors, vous pouvez avoir beaucoup de conversations, vous pouvez obtenir également des investisseurs pour la publicité. Très bien. Merci. Et Pedro, qu'en pensez-vous Eh bien, oui, merci. Bonjour. Je suis très heureux de pouvoir participer à l'émission d'aujourd'hui. Moi, je pense que lorsque vous parlez de publicité, eh bien, moi, je pense que la toute première chose, c'est qu'il faut tenir compte du fait que la toute première fois chose que vous faites en tant que startup, c'est faire passer le message, savoir que les Faire savoir que vous existez. Vous avez des ressources très limitées. Vous devez faire passer votre message. Et si vous le faites bien, si vous travaillez fort, eh bien, vous pouvez le faire à très peu de frais. Moi, je pense que ça, c'est le but. Il s'agit tout simplement de faire passer ce message, de créer une dynamique, d'avoir du mouvement. Et ça, c'est le seul moyen de démarrer. Merci. Oui, je suis entièrement d'accord. Je pense que la connaissance de la marque et créer une dynamique sont des éléments clés pour une bonne publicité. Passons très vite en revue certains des organes médiatiques et d'information dont on a parlé aujourd'hui. Il y a les médias traditionnels, la télévision, la radio, les journaux, les magazines, mais il y a aussi les plateformes numériques, les podcasts, les blogs, les réseaux sociaux. Et bien sûr, cela est lié aux résultats de l'enquête. Alors, Pedro, quelles sont vos expériences en matière d'utilisation de ces ressources diverses pour faire la publicité de vos produits auprès de publics divers, ALMAS? Eh bien, de nos jours, je pense que faire connaître ces produits, c'est beaucoup plus facile avec les réseaux sociaux. Bien sûr, sans publicité, personne ne pourra connaître vos produits. Ça, c'est très important. Mais... Ce que je veux souligner, je voudrais parler de mon expérience. Moi ce que j'ai participé à la compétition G Tech Connect. Pour moi, c'était la toute première fois que j'ai pu me lancer dans ce domaine. J'ai obtenu mon doctorat et j'ai créé un modèle commercial et j'ai pu apprendre beaucoup grâce à cela et les gens ont pu connaître comment mes produits fonctionnent et ça, c'est très important. Et, et pour moi, c'est une, une expérience merveilleuse, sans doute. Pedro, parlez-nous de votre expérience au sujet de ces plateformes numériques très diverses. Oui, clairement. Eh bien, mon organisation... Je travaille dans beaucoup de pays depuis quelques années et moi je dirais qu'il n'y a pas de méthode absolue. Cela dépend entièrement du pays, cela dépend entièrement du produit et du marché euh, sur lequel vous vous lancez. Ce n'est pas la même chose que le travail pour une entreprise qui produit quelque chose qui sera vendu aux consommateurs par rapport à quelque chose qui sera vendu aux entreprises. Ce n'est pas la même chose que de vendre un produit de détail, que de vendre des produits euh, très technologiques de très haute valeur et en plus ce n'est pas la même chose que de vendre un produit au Chili, euh, un pays que, que de vendre un produit au Japon. Les cultures sont différentes les médias, le public consommateur sont différents et le mode d'obtention de la formation diffère également. Sans aucun doute, oui, je pense que ce sont des considérations très importantes par rapport à la diversité des plateformes. Les publics sont différents et il comment gérer, comment aborder ces publics par rapport à ces divers canaux. Et maintenant, nous pouvons parler des questions de sondage que nous avons utilisées dans, sur les réseaux sociaux en amont de cette émission. Quel est le meilleur moyen de faire passer le message sur votre start-up? Et vous voyez les résultats à l'écran maintenant. Eh bien, la première réponse, c'était les réseaux sociaux, 80 donc une réponse massive pour les réseaux sociaux. Ensuite, la télé et la radio. Et ensuite, les blogs à 6 Et finalement, la presse écrite à 4,5 Alors, en, en pensant à ce, ce diagramme, quelles sont vos réactions à ce sondage, Pedro Qu'en dites-vous Oui, c'est logique. Je crois qu'un des éléments très positifs des réseaux sociaux, c'est que maintenant, essentiellement, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez toucher pratiquement tout le monde. Et ça, c'est formidable. Mais le fait est qu'il faut tenir compte... Le, la plupart du temps, c'est que les réseaux sociaux évoluent avec le contenu. Alors, si vous diffusez du contenu, cela vient des médias traditionnels. Alors, ça, c'est une question que vous devez vous poser chaque fois que vous souhaitez partager quelque chose. Oui, effectivement. Almas, qu'en pensez-vous? Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Eh bien, la question que nous devons nous poser est et, et, et la suivante c'est. Qui sont les clients que vous cherchez à toucher sur Internet Les réseaux sociaux sont très importants. On peut contacter tout le monde. Il y a effectivement les médias traditionnels, la télé, la radio. Et il y a les quotidiens parce que les réseaux sociaux utilisent de la manière... Ils, Ils, ont... Ils façonnent le contenu. Et la plupart du temps, lorsque nous analysons l'authenticité des informations on cherche à en obtenir à connaître la source si ça provient de la télévision ou d'un magazine reconnu ou d'un journal reconnu et eh bien dans ce cas-là on accorde plus d'importance à cette information et on a plus confiance si ça vient d'une source fiable. Clairement, oui, je crois que vous abordez un sujet très important, à savoir les réseaux sociaux ne sont pas du tout le seul moyen de toucher le public. Dans certaines régions du monde, bien sûr, il y a les médias traditionnels, la radio, la télé, euh, les quotidiens vous donnent beaucoup de chances de développer votre marque et faire passer votre message. Y a-t-il d'autres stratégies que vous recommanderiez pour euh, contacter les journaux, la télé ou les organes médiatiques traditionnels Pedro, avez-vous des idées Eh bien, moi, je pense que la toute première chose dont il faut tenir compte, c'est le fait que vous devez véritablement connaître votre client. Et si vous connaissez bien votre client, dans ce cas, vous pouvez comment... Savoir comment ils perçoivent la valeur. Et ça, c'est la première chose que je ferai. Il est plus facile de diffuser du contenu, contenu par le public, s'ils perçoivent cela comme étant valable. La première chose, c'est de comprendre le produit, le problème que je cherche à résoudre, euh, trouver l'opportunité et ensuite essayer de mettre en correspondance ce que je cherche à partager, c'est-à-dire le message, ce qu'ils souhaitent entendre et comprendre. Je crois que c'est la toute première chose à faire. Oui, très bien. Almas, avez-vous des idées finales à ce sujet Oui, je pense que... S'agissant des médias, il faut, con... il faut savoir ce que l'on fait. Qu'est-ce que vous offrez qu Pour... En quoi êtes-vous unique vous devez vous-même vous poser la question. En quoi êtes-vous unique Et si vous avez des réponses à cette question, eh bien, alors les médias ne seront pas choqués par votre idée. Nous allons maintenant répondre à nos spectateurs en ligne. Il y a un spectateur au Burundi qui nous demande comment est-ce que les entreprises peuvent utiliser les, les médias pour se distinguer de la concurrence euh, Quelqu'un veut-il répondre Eh bien, moi, je pense que la différenciation passe avant les médias. Ça passe en amont, c'est avec le message. Comme l'a dit Almas, il faut comprendre en quoi vous êtes unique. Vous devez savoir, trouver en quoi vous êtes différent. Et à partir de là, peu importe quels médias vous utilisez, vous êtes déjà différent de vos concurrents avec lesquels vous êtes en compétition. Almas, qu'en pensez-vous Oui, c'est une question de feedback, de retour d'information, C'est-à-dire... Je pense que le retour d'information c'est très important, clairement. La prochaine question nous provient de l'ambassade des États-Unis à Monrovia. On nous demande, faut-il être un spécialiste de la publicité pour être efficace, performant en matière de publicité Non, je ne le pense pas, parce que, bon, c'est utile d'avoir une certaine expertise ou une expérience, mais en fin de compte, la plupart du temps, lorsque vous, vous traitez avec les médias ou des gens qui ont beaucoup de, de partisans, en fait, ça dépend entièrement des incidents sociales peu importe comment vous infiltrez votre message dans la communication, comment vous engagez avec eux, en fait, c'est surtout une question de relations plutôt que d'expertise. Oui, ça me plaît. Les relations plutôt que l'expertise. Almas. Moi, ça dépend de votre entreprise. S'il n'y a pas d'expert dans votre entreprise, eh bien, eh bien, peut-être faut-il démontrer... il faut préparer votre réponse pour la publicité euh, pour l'entreprise. Je pense qu'il s'agit... Oui, je crois que c'est très efficace d'avoir des ressources consacrées à cette capacité. Alors, pour ma part, lorsque j'occupais ce poste de directeur de communication dans ma start-up, il y avait beaucoup de choses que je devais apprendre en matière de publicité. Euh, J'espère que avec le chat, les gens vont obtenir beaucoup de ressources de, de la part de Ross, de Ross, parce que je crois que c'est une tendance nouvelle au niveau des start-up. Et vous n'avez pas commencé en tant que publicitaire, mais quelques mois plus tard, vous avez une nouvelle compétence. Oui, tout à fait. On apprend toujours quelque chose, des choses que l'on peut faire. On apprend constamment. Et il y a tellement d'organes et de, de ressources nouvelles. Et, mais si vous n'avez pas ces compétences, et bien vous pouvez les développer au fur et à mesure. Très bien. Euh, continuons et je crois que ça c'est une très bonne suite après avoir obtenu de la publicité euh, l'attention des gens qui visitent votre site internet ou si les gens se renseignent sur votre entreprise comment vous pouvez transformer cet intérêt en une circulation accrue plus de clients et plus de ventes je pense que la première chose qu'il faut faire c'est d'avoir un objectif clair qu'est-ce que vous cherchez à obtenir il arrive très souvent que des start-up euh, avec lesquels j'ai travaille, eh bien, les, plus, les éléments de mesure qu'ils utilisent, c'est souvent les likes et les posts, etc. Mais moi, je pense, lorsque vous êtes en phase de démarrage, ce qu'il faut faire, c'est vendre. Alors, je pense que tant que vous avez une idée très claire de ce que vous souhaitez faire, dans ce cas, il faut planifier tous les jalons. Alors, peut-être commence dont par les réseaux sociaux ou d'autres types de publicités, mais il faut avoir une idée très claire des étapes suivantes par la suite. Si vous voulez créer une dynamique pour votre start-up, dans ce cas, il faut avoir une voie très claire en matière de performance commerciale, ALMAS. Oui, je pense, je suis tout à fait d'accord. Dès que vous obtenez la publicité par rapport à votre produit, Ensuite, il y a la qualité. Comment est-ce que vous fidélisez le client par rapport à votre produit? Et ensuite, je pense qu'il y a le développement du produit qui est très important en matière de publicité. Lorsque les gens connaissent votre produit, la prochaine étape consiste à racheter le produit ou embaucher des services... Je pense que la qualité, c'est ce qui compte par-dessus tout, sans doute. Et une des choses que nous avons faites très clairement chez Quorum, lorsqu'on souhaitait de la publicité, on voulait orienter l'intérêt dans un sens très spécifique. Par exemple, il y avait une page Internet qui fournissait davantage d'informations pour très bien saisir les adresses mail ou pour obtenir, susciter l'intérêt des gens qui voulaient obtenir une démonstration du produit. Et ça, c'était très utile pour nos pratiques, maintenir l'intérêt au-delà du fait d'être émerveillé, c'est formidable, c'est cool, veux, mais non, je veux l'apprendre davantage, je veux utiliser ce produit. Passons à la question suivante qui nous vient du Nicaragua. On nous demande, d'après votre expérience, quels sont les produits ou services qui sont les plus difficiles en matière de publicité, pour lesquels il est le plus difficile de faire de la publicité est-ce que je peux répondre Oui, allez-y, allez-y. Eh bien, moi, je pense qu'il s'agit d'une question très intense. Et parce que chaque culture a des besoins différents. Par exemple, s'il si y a un produit qui est très important au Brésil, qui pourrait ne pas être aussi important dans d'autres pays. Alors, ça dépend de ce que vous cherchez à vendre sur Internet. Et peut-être que les gens dans un pays ne vont-ils pas l'apprécier. Alors euh, la publicité ne sert à rien. C'est tout à fait relatif. Oui, je suis d'accord. Moi, j'ajouterais que je prendrais un peu de recul. Et je dirais que peu importe le média ou le produit, en fait, ce qui compte, c'est le but. La chose la plus difficile à promouvoir, c'est des choses que les gens ne connaissent pas. Cela relève surtout de la motivation parce que quand on veut, on le peut. Et il faut être en contact avec le problème que vous cherchez à résoudre ou avec le produit que vous cherchez à commercialiser. Et peu importe, vous trouverez le moyen, peu importe votre industrie, peu importe le pays, ce qui compte, c'est d'être motivé. Oui, très bonne réponse. La question suivante. Comment est-ce qu'une start-up doit incorporer la publicité dans le cadre de sa stratégie globale de marketing Donc, où figure la publicité dans la problématique globale de l'approche Eh bien, moi, je pense qu'en start-up, cela doit être le point de départ, parce que vous n'avez pas de budget vous permettant de faire de la publicité à la télévision lors, euh, lors du Super Bowl. Alors, euh, en fait, je dirais que la toute première chose qu'il faut faire, c'est créer du contenu et ensuite euh, faire autant de publicité que possible. Et peut-être un jour, aurez-vous les ressources vous permettant de faire du marketing traditionnel. Mais, par exemple, il est plus facile euh, et moins cher de faire ce type de publicité. Almas, qu'en pensez-vous oui, sans aucun doute. Je pense que il n'y a... a pas de produit miracle qui va réussir du jour au lendemain. On ne peut pas se satisfaire d'attendre la réussite. Je pense que, bon, vous avez l'idée, vous êtes à la phase d'idée, mais là, il faut faire le pitch, la promotion de votre idée vendre votre produit et ça, c'est une chose très importante, la publicité, et vu qu'il y a tellement de concurrence sur le marché et les gens ont tellement de choses à dire au quotidien, il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'organes de communication, c'est pourquoi il est très important que vous vous créez un espace pour ce faire dès le tout début. Oui, excellent. La première question nous vient de Reseta Gatenga on nous demande comment ce que l'usage des médias peut vous aider à éviter la faillite de la start-up durant sa phase de démarrage. Pedro, qu'en pensez-vous Bon, en présumant que vous avez un excellent produit et en présumant que vous avez identifié un problème que beaucoup de gens cherchent à résoudre, parce que l'une des raisons pour lesquelles les startups échouent parce que c'est du fait qu'elles n'ont pas de clients. Ce n'est pas forcément une question de conscience, c'est tout simplement le fait que le produit n'est pas en adéquation. Donc en présumant que tout est en phase, comme on l'a dit au début de l'émission, ça dépend ça relève du fait qu'il faut faire connaître aux gens le fait que vous avez une meilleure solution que celles qui sont disponibles actuellement sur le marché. Alors, si vous pouvez changer le statu quo d'une technologie, d'un service ou d'une offre, eh bien, les gens pourraient être davantage attirés parce que c'est moins cher, c'est plus fiable, c'est plus durable. Donc, il y a une plus-value qui est logique pour le client. Dans ce cas-là, il faut faire de la publicité pour le communiquer et cela vous permettra de créer une dynamique du mouvement, ALMAS. Eh bien, je pense que cela est tout à fait relatif parce que votre start-up, eh bien, elle dépend... Cela dépend si vous avez un produit qui est basé sur un besoin ou la communication. Et cela dépend également du nombre de concurrents. Et c'est à vous-même de décider, de réfléchir à cette chose. Il n'y a pas de formule magique que l'on pourrait appliquer. On ne peut pas dire à l'avance quelle start-up va réussir ou échouer. Je crois que c'est entièrement relatif. Mais sans aucun doute, il faut s'affirmer sur le marché, être présent sur le marché pour obtenir le feedback, le retour d'information de la clientèle, pour savoir ce que pensent les gens qui achètent le produit. Parce que ce sont eux qui vont vous faire réussir ou non. Et en fait, cette publicité vous aide en matière d'échec de start-up. Cela vous donne cette crédibilité durant les phases liminaires de démarrage de l'entreprise. Donc vous êtes établi en tant qu'acteur sur un marché. Et ça, ça peut faire beaucoup de choses. La prochaine question nous vient de Monrovia et les spectateurs nous demandent la question est la suivante. Quel est le moyen moyen de mettre en équation les médias traditionnels et les réseaux sociaux pour une publicité efficace Alors, comment conjuctons les médias traditionnels et nouveaux pour une publicité efficace Eh bien, moi, je pense que cela dépend. Cela dépend si vous avez un budget extrêmement limité, quelles sont vos ressources financières. Bon, bien sûr, si c'est le cas... si vous avez peu de ressources, eh bien, ce que vous pouvez faire... un blog, embaucher quelqu'un qui peut rédiger un blog positif pour vous. À part ça, vous pouvez contacter la presse locale, la télé, les journaux. Vous pouvez l'essayer. Et Ça marche, ça peut marcher. Et ça, c'est formidable. Par exemple, vous pouvez enregistrer une vidéo sur votre téléphone portable, le diffuser sur les réseaux sociaux. Et ça, Pedro, qu'en pensez-vous Oui, je suis d'accord. Je pense aussi qu'il faut être tout à fait conscient de toutes les ressources qui sont disponibles autour de vous, tous les réseaux dont vous disposez. Parce que cela nous est arrivé il n'y a pas longtemps et à l'époque, nous aidions une entreprise pour créer une technologie de start-up qui était en phase de mise au point depuis un certain temps. Mais au début, lorsqu'on a fait de la publicité, ces gens avaient plus de ressources que nous. Et en fait, ils participaient à une communauté qui était beaucoup plus vaste. Alors moi, je dirais, il faut tirer parti tant des médias traditionnels que des médias nouveaux, mais il faut être également conscient de son environnement. Et en fin de compte, de mon point de vue, D'habitude, les gens essayent d'aider tout le monde. Essayez de contacter la totalité de votre réseau et peut-être y aura-t-il quelqu'un qui pourrait avoir un avantage pour faire passer votre message. Tout à fait. Il y a une autre question que je poserais, c'est... Bon, si on utilise ces formes de médias à votre profit pour être efficace, bon, il y a les réseaux sociaux qui se prêtent au hashtag, la capacité de promouvoir du contenu numérique, alors que les médias traditionnels, c'est une diffusion. Alors, il faut tirer parti des avantages de chaque média. Et ça, c'est une chose importante dont il faut tenir compte. Question suivante euh, du Nicaragua. Et là, on nous demande quelle est la meilleure méthode pour faire de la publicité dans un environnement où l'accès aux réseaux sociaux est tout à fait limité ou restreint, y compris en, euh, à cause de la censure. Eh bien, moi, je pense que le fait d'être entrepreneur, c'est d'être débrouillard, avoir des ressources. Il faut être tout à fait conscient des limites qui vous sont imposées, tant du point de vue technologique. Et bon, Il y a les réseaux sociaux qui sont utilisés par les populations qui pourraient éventuellement consommer votre produit mais cela relève également des limitations particulières. Dans la question, il faut tirer parti de ce que vous avez à disposition. Et parfois, peut-être est-il plus difficile de commercialiser un produit par rapport à un autre produit, mais il faut être débrouillard, utiliser ses ressources là où vous êtes. Il faut comprendre ce qui existe autour de vous et, euh, Utilisez tous les leviers essayez de voir ce qui est efficace pour vous. Moi, je voudrais ajouter quelque chose parce que ça m'a donné matière à réflexion. Parce que dans différentes cultures, les choses fonctionnent de manière différente. Par exemple, si vous êtes dans un pays où il n'y a pas Internet ou si les gens n'ont pas accès aux réseaux sociaux, au Wi-Fi ou s'il y a des limites politiques, eh bien, dans ce cas-là, il faut envisager d'utiliser les centres communautaires. Par exemple, peut-être y a-t-il un hôpital, des églises, des mosquées, ou tout autre endroit où les gens se réunissent. Là, vous pouvez faire de la publicité. Il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Alors, qui pourrait s'intéresser à votre produit? Alors, peut-être faut-il envisager, dans ce cas, des distributions de tracts dans des lieux publics, peut-être... Pouvez-vous faire la promotion de votre idée et distribuer des échantillons? Euh, clairement, si vous avez une start-up, vous devez trouver un moyen de, de confronter ces difficultés et tout en, tout en réussissant à être efficace et performant. Oui, je suis entièrement d'accord avec euh, l'intervention d'Alma. Nous utilisons euh, une stratégie, souvent, que nous utilisons euh, aller que nous déclarons aller là où sont vos clients. C'est-à-dire, il faut vraiment comprendre son client et vous êtes une start-up, vous avez des ressources limitées, eh bien, vous devriez comprendre où se réunissent vos clients, quels sont les médias qu'ils consomment, quels sont leurs intérêts, et c'est beaucoup plus facile pour vous d'aller auprès d'eux que d'essayer de les attirer vers vous. Eh bien, moi, je pense que cela est tout à fait important. J'aimerais ajouter quelque chose, je vis au Brésil, mais je suis euh, du Pakistan et il y a des villages au Pakistan où les personnes n'ont pas accès à Internet. Parfois, Internet n'a pas de bonne couverture dans, dans certaines zones reculées. Alors que font les entrepreneurs Lorsque je me rends au Pakistan, euh, voilà ce que je vois. Je vois toute une série d'SMS qui m'arrivent alors que je rentre chez moi au Brésil. Euh, personne n'utilise cette forme de communication dans les villages. Donc il faut être ingénieux et faire avec les ressources que l'on a. S'il n'y a pas de réseaux sociaux à disposition, il y a peut-être d'autres moyens de télécommunication que vous pourriez utiliser. Ou alors rendez-vous dans les centres culturels, comme je l'ai dit. Merci beaucoup. Très bonne suggestion. Passons à la question suivante. Comment vous assurer d'avoir une couverture médiatique positive deux volets à cette question. Tout d'abord, comment, comment faire cela et comment faire en sorte que cela soit positif. Alors il y a une façon rapide de le faire, mais en fin de compte, il faut se demander ce que l'on veut vendre en fin de compte. Et quelle est la différence, quel est l'aspect unique de votre produit Qu'est-ce qui différencie votre produit du reste Pedro. Oui, je suis d'accord. Je pense que cela est étroitement lié à la pertinence du produit. Vous devez vous assurer que votre produit soit pertinent. Il faut que le journaliste ou que les médias auxquels vous vous adressez comprennent très bien euh, la pertinence de votre produit. Et il faut également être très clair concernant le message que l'on souhaite envoyer. Il faut... Euh, que la réaction que l'on souhaite susciter soit adéquate à nos objectifs. Donc je suis d'accord que cela est lié à la pertinence du pays, mais également il faut que la personne qui va rédiger l'article, il faut que le média réagisse de la manière que vous, que vous le souhaitez. Oui, tout à fait. J'ajouterais quelque chose, c'est la capacité à raconter une histoire lorsque l'on parle de couverture médiatique, la, la capacité à Communiquer, C'est cela à communiquer la, la différence de votre produit, ce qui vous rend unique. C'est cela véritablement qui importe. Je, je vous donne la parole, Almas. Je suis totalement d'accord avec vous. Au lieu de dire voilà mon produit, etc., il faut raconter une histoire, il faut savoir quel est le public cible et il faut mettre un peu d'émotion dans votre histoire. Il faut convaincre les consommateurs. Comment allez-vous les convaincre d'acheter votre produit et pas le produit de quelqu'un d'autre Très bien. Prochaine question qui nous vient de l'espace chat où on nous demande si les conséquences des publicités dans les médias traditionnels sont les mêmes que pour les réseaux sociaux. Et comment définir les groupes cibles sur ces plateformes numériques en ce qui concerne le Mexique, par exemple, et dans d'autres pays d'Amérique latine également, l'un des défis auxquels nous faisons face est le suivant. Il y a une certaine quantité de données dont on va se servir pour prendre des décisions. Il y a d'autres pays où il y a beaucoup plus d'informations disponibles et vous pouvez alors tirer profit de beaucoup plus d'informations et les comparer. Donc tout dépend du pays où vous vous trouvez. Pour moi, le Conseil général qui s'applique est le suivant. À l'heure actuelle, il y a une génération nouvelle qui écoute beaucoup de... Qui, qui écoute la radio, qui écoute les médias traditionnels, mais qui écoute également les médias sociaux, les réseaux sociaux. Donc moi, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de cibler les jeunes. Almas. Je suis tout à fait d'accord, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et je crois que quasiment tout le monde a un téléphone, un téléphone intelligent, un smartphone. Donc avoir accès à la télévision, à la radio, c'est également quelque chose qui est en parallèle de cela. La plupart d'entre nous ont une télévision ou une radio chez nous. Mais moi, parfois, je n'ai pas l'occasion d'écouter la télévision ou la radio. Peut-être que je regarde la télévision une heure le soir, j'écoute la radio dans ma voiture, mais ce n'est pas suffisant. Donc j'ai toujours accès à Internet sur mon téléphone portable. Et je pense que ces outils dont on a la disposition aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces pour accéder aux médias. Tout à fait. Je pense que si vous souhaitez faire de la publicité sur la télévision ou à la radio, il faut se demander quelle est la portée de cette chaîne spécifique de télévision ou de radio. Euh, si je veux vendre mon produit sur la radio ou à la télévision, il faut savoir si je vais bien pouvoir atteindre le public que je cible. Très bien, donc pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes en train de regarder la conversation GIST Tech Connect sur la manière de promouvoir les startups. Nous sommes avec Pedro Lopez, Josh Mandel, Josh Mandel et Almas Awan et nous sommes en train de répondre à des questions des téléspectateurs. Vous pouvez nous soumettre vos questions sur Twitter ou dans l'espace chat à côté de l'écran que vous voyez. Question suivante. Si vous n'avez pas l'attention des journalistes ou des blogueurs populaires, que pouvez-vous faire de votre côté pour améliorer la visibilité de votre produit Almas. Vous pouvez utiliser les plateformes des réseaux sociaux, évidemment Bien sûr, vous pouvez avoir votre propre compte sur ces réseaux sociaux, mais vous pouvez également avoir toute une communauté sur ces réseaux sociaux. Donc il ne s'agit pas uniquement d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, mais il s'agit... Également de faire toute une série de, de. de profiter de toute une série de possibilités qu'offrent ces réseaux sociaux. Euh, pour ma part, j'aimerais ajouter qu'il faut bien penser à bâtir sa réputation. Vous pouvez avoir une idée fantastique et les gens peuvent s'intéresser à votre idée dès le début. Les journalistes vont peut-être venir vers vous pour vous demander des interviews. Et à ce moment-là, il faut avoir beaucoup de résilience. À partir de là, ce qu'il faut faire, c'est faire des recherches et bien comprendre que ces personnes qui ont de l'influence, ces personnes qui, qui ont une voix que vous aimeriez utiliser, il faut que ces personnes soient de votre côté. Il faut qu'elles comprennent ce que vous souhaitez accomplir. Et tout cela va être beaucoup plus facile si vous euh, commencez en, en, en faisant le bilan de votre réputation et en essayant de développer cette réputation. J'aimerais ajouter un, un élément à, à ce que vous venez de dire. Il s'agit également de modeler le message que vous souhaitez faire passer selon le public cible. Le même produit peut avoir différents messages selon le public que vous visez. Et il faut analyser la situation, si vous n'avez pas l'attention que vous souhaiteriez avoir de la part de la presse, il faut se demander pourquoi. Ce qui se passe parfois, notamment avec les entreprises technologiques, c'est qu'il est difficile pour le commun des mortels parfois de comprendre le produit que vous souhaitez vendre. Au lieu d'expliquer les choses de manière high-tech avec un jargon difficile à comprendre, il serait peut-être mieux de communiquer de manière plus efficace, de faire en sorte qu'une personne de la rue puisse comprendre le produit que vous présentez et pourquoi ce produit répond à une demande, comment fonctionne ce produit. Si vous souhaitez vendre, un acheter un téléphone portable par exemple, vous n'avez pas besoin qu'on vous explique toutes sortes de notions technologiques. Donc il s'agit ici de modeler la manière dont vous présentez votre produit. Tout à fait. Et je crois qu'il n'y a pas une seule manière de raconter l'histoire de votre entreprise ou de vendre votre produit. Il faut essayer différentes stratégies, il faut savoir changer de stratégie lorsque cela s'avère utile. Maintenant, je vous propose de revenir à, aux questions des internautes. Nous avons des questions qui nous viennent de l'ambassade au Venezuela. Notamment, la question suivante. Comment, euh, quelle est la stratégie que vous recommanderiez pour répondre aux besoins de clients potentiels Je crois que la stratégie la, la plus commune, c'est de faire un sondage. Si vous vous demandez quelle sera la réception de votre produit, vous pouvez réaliser un sondage auprès du public cible. Pedro. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis également euh, euh, très adepte des entretiens personnels avec une personne en particulier, si vous êtes en train de développer un produit, vous aurez un flux continu d'informations qui vous parviendra. Et parfois, il est bon d'avoir moins de sources d'informations, mais des informations plus détaillées, plus spécifiques. Et tout cela est également lié au stade de votre entreprise. Ce n'est pas la même chose pour les startups qui sont en phase de démarrage euh, par rapport aux startups qui, ont déjà, euh, qui jouissent déjà d'une certaine réputation et d'un volume de vente. Donc il faut vous adresser directement aux consommateurs, c'est ce que je recommande. Oui, je suis tout à fait d'accord, les deux stratégies fonctionnent très bien. Si vous avez un sondage, vous pouvez recevoir beaucoup de feedback, mais si vous pensez qu'un client potentiel est particulièrement intéressant, alors allez discuter personnellement avec lui pour qu'il vous donne des retours et pour que vous puissiez mieux élaborer vos stratégies. Prochaine question qui nous vient de l'ambassade américaine à Brazzaville. Quelle est la manière la plus efficace de contacter des journalistes et contacter des médias alors que l'on essaye de lancer un produit ou si l'on souhaite avoir une couverture médiatique pour un certain produit? Almas. À l'heure actuelle, une des manières efficaces de, de faire cela, c'est d'utiliser les personnes qui ont une influence sur les réseaux sociaux. Ce sont des personnes qui ont un effet psychologique, j'aimerais dire, sur les autres, qui ont la capacité de dire aux autres ce qu'ils devraient acheter ou ce qu'ils ne devraient pas acheter. Donc si vous arrivez à être commandé par plusieurs personnes influentes sur les réseaux sociaux, je pense que c'est un très bon point de départ. Et cela peut vous permettre d'élaborer votre stratégie de commerce parce que ces blogueurs, ces personnes influentes ont également beaucoup de connexions, et cela vous permettra d'établir des contacts avec tout un cercle de personnes. Il faut regarder à droite et à gauche. Il faut euh, sortir de votre sphère, interagir avec différentes sortes de personnes, différentes communautés. Il faut trouver des endroits où vous pouvez faire entendre votre message. Merci. Pedro, as-tu des remarques supplémentaires Oui, tout à fait. Pour moi, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Vous pouvez commencer avec les réseaux sociaux et établir des contacts directs avec ces personnes. Si vous voulez parler avec quelqu'un de spécifique, cela peut pourrait être plus simple simplement euh, d'aborder cette personne sur Twitter, sur LinkedIn, de lui envoyer un message personnel. Et si cette personne ne fait pas partie de votre cercle, alors au lieu de la contacter de l'extérieur, essayez plutôt de trouver quelqu'un qui puisse faire l'intermédiaire. En général, on connaît assez bien euh, le cercle que l'on a autour de soi et quels sont les différents points de contact euh, qui peuvent nous emmener vers d'autres personnes que l'on souhaite euh, entrer, euh, que l'on souhaite contacter. Donc, essayez d'avoir ce, ce, ce type de contact mutuel, essayez de trouver des intermédiaires et des points de contact mutuels. Tout à fait. J'aimerais ajouter quelque chose. Concernant LinkedIn, très souvent on dit qu'il faut vendre nos produits sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Mais je crois que LinkedIn est véritablement l'endroit où l'on peut trouver des personnes utiles sur le plan professionnel. Si vous êtes en contact avec euh, des personnes qui pourraient vous être utiles à entrer en contact avec d'autres personnes, alors profitez de cette opportunité. Et je pense qu'utiliser LinkedIn pour cela est tout à fait utile. Oui, je trouve que c'est une stratégie très efficace et j'aimerais ajouter quelque chose. La première chose à faire lorsque l'on est entré en contact avec la personne que l'on souhaitait contacter, ce n'est pas de leur demander directement d'écrire un article sur notre produit. C'est plutôt d'essayer de forger un partenariat et des relations. Oui, tout à fait, établir la confiance. Prochaine question qui nous vient de l'ambassade à Monrovia. On nous demande quels sont les obstacles à l'utilisation des médias traditionnels pour les start Pedro, quelles sont vos réflexions à ce sujet Selon mon expérience, tout cela dépend du pays et du sujet. Mais surtout, c'est quelque chose qui est très étroitement lié à l'image de marque. Selon les sources d'informations, on peut être plus ou moins habitué à des couvertures médiatiques des grandes marques, des marques reconnues. Et tout cela est lié à ce que vous avez dit, c'est-à-dire les relations. Et ici, il y a un facteur de confiance dans les relations qui peut jouer un rôle. Si les gens se connaissent, alors elles établissent une relation de confiance mutuelle. Et cela facilite les choses, cela permet d'avoir une conversation. Je pense que c'est cela qu'il faut faire, c'est d'essayer de se, de se faire connaître pour avoir des conversations en toute confiance avec les personnes qui ont les, les bons contacts. Almas. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Pedro. Mais J'aimerais ajouter quelque chose. Si vous avez des ressources financières, par exemple, vous pouvez acheter des espaces publicitaires. Les ressources financières dans, dans ce domaine peuvent être très utiles parce que vous pouvez cibler le public que vous souhaitez atteindre. Donc je crois véritablement que les ressources financières ici sont un facteur clé. Elles vous permettent de cibler directement le public. Et si vous n'avez pas de ressources financières, alors vous devez faire les choses vous-même, vous devez essayer de vous débrouiller pour vendre votre produit sur les réseaux sociaux. Très bien. Prochaine question qui nous vient d'El Salvador, du Centre culturel. C'est la question suivante. Est-ce est que vous recommandez l'utilisation de campagnes publicitaires de choc pour les entreprises à petit budget, ALMAS? Personnellement, je ne le ferai pas. parce que si vous allez dépenser toutes vos ressources pour des campagnes publicitaires de choc, je pense que c'est une pratique à haut risque. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je, je crois que tout cela est lié à d'autres paramètres. Il s'agit d'avoir une proposition à valeur ajoutée comprendre l'avantage compétitif et atteindre le public qui pourrait être réactif à ce que j'essaye de vendre. Donc il, cela prend un peu de temps, cela prend beaucoup de patience et il faut simplement faire entendre son message et essayer de continuer à remodeler son message s'il si, n'est pas assez efficace. Absolument Euh, je crois qu'il faut toujours s'assurer de la pertinence du message et ne pas essayer de, de susciter l'attention simplement pour faire le buzz. Prochaine question du Liberia. Quel type de publicité est le plus efficace pour fidéliser les clients? Pedro. Je crois qu'il faut baser sa publicité sur le contenu à cette fin. Et encore une fois, c'est une question de pertinence. C'est un mot qui revient beaucoup aujourd'hui. Il faut vous mettre dans la peau des consommateurs. Euh, si le produit a du sens pour les consommateurs, si le contenu que vous me proposez est utile pour ma personne, alors je vais vouloir faire partie de votre communauté. Et... Si vous perdez ce type de contact, alors compte tenu de la diversité des produits sur le marché, le consommateur va se tourner vers quelqu'un d'autre. Très bien, Almas, des remarques finales sur ce sujet Oui, je suis tout à fait d'accord avec Pedro. Il faut véritablement aller chercher les consommateurs et établir ce contact. Le consommateur n'a pas votre produit gratuitement, il va payer pour ce produit. Et pourquoi le consommateur paierait-il pour ce produit C'est cela la question. Absolument. Une question de suivi. Quelle stratégie utiliser lorsque l'on a eu une mauvaise presse Tout d'abord, je crois que si quelque chose de négatif a été dit à propos de votre entreprise ou de votre produit, euh, ce qu'il faut faire, c'est d'établir une stratégie, de faire preuve de patience également et tout d'abord d'accepter les choses. Euh, parfois, le public peut être impitoyable et il y a toute une forme de propagande, pour ainsi dire, qui, qui peut être réalisée à l'encontre de vos produits. Il faut vous concentrer sur votre entreprise. Vous pouvez bien sûr demander des excuses, mais il faut vous demander quels sont les objectifs ultimes pour votre entreprise. Ensuite, il faut essayer de faire toute une introspection et de corriger ce qui doit être corrigé. Il ne faut pas paniquer. Ces choses-là arrivent, les médias sociaux, d'une part, sont un outil très productif, un outil très utile. Tout le monde utilise les réseaux sociaux, mais parfois, les réseaux sociaux peuvent également provoquer de grandes souffrances aux entrepreneurs. Et parfois, les informations sont véridiques, des fois, elles ne sont pas véridiques et elles peuvent être néfastes pour votre entreprise. Très bien, Pedro oui, je suis d'accord avec Almas. Je crois que ces derniers mois, nous avons vu plusieurs exemples d'entreprises qui ont fait un très bon travail et d'autres entreprises qui n'ont pas été aussi performantes. Pour moi, c'est une question de phase. Plus vous attendez pour agir, plus vous, vous risquez à voir les choses empirer. Donc je vous conseille d'agir rapidement de faire face à vos consommateurs, de faire face à votre public et de réagir. Si vous faites passer votre message, si vous êtes transparent et si vous dites véritablement ce qui s'est passé, alors tout ira. Bien, si vous avez fait une erreur, il faudra faire face aux conséquences. Mais il ne s'agit pas seulement d'admettre euh, ces erreurs, il s'agit également de rectifier les choses. Euh, pas seulement le dire, mais dans les faits Essayer de rectifier les erreurs et de communiquer. Donc je pense qu'un peu d'empathie et une certaine introspection pour essayer de voir comment vous réagiriez si vous étiez de l'autre côté, c'est très utile. Oui, je suis tout à fait d'accord. La transparence est, est, est, est tout à fait clé. Ensuite, nous avons une question du Liberia. Est-ce que les médias traditionnels peuvent être utilisés uniquement sans les médias, sans les réseaux sociaux Je crois que cela ne serait pas très viable. Il y a des personnes qui, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, évidemment. Et ces personnes sont très difficiles à atteindre, mais si vous pensez euh, qu'il y a tout un public, par exemple, qui ne peut pas se permettre d'acheter des téléphones euh, leur permettant d'aller sur les réseaux sociaux, si ces personnes ont simplement accès à la télévision et à la radio, alors bien sûr, faites euh, ce que vous avez à faire. Mais pour moi, en tout cas, de faire sans les réseaux sociaux, cela me semble difficile pour, pour ma part. Oui, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, Almas. Je crois que la plupart des médias traditionnels sont également présents sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, la question est légèrement différente. Euh, si il y a le choix entre les réseaux sociaux et les réseaux les médias traditionnels, est-ce que je serais Intéressé à interagir uniquement avec les, les médias traditionnels La question est non, parce que je pense qu'il faut un mélange des deux qui me permettent justement d'avoir une portée assez large et de pouvoir euh, atteindre le public que je souhaite atteindre. Donc je vous conseillerais de vous concentrer sur le média qui vous aidera le plus. Et si vous découvrez un média qui, que, auquel vous ne pensiez pas au début, alors c'est très bien. Je vous remercie. Je crois que nous avons le temps de prendre une question supplémentaire des téléspectateurs. Comment la publicité varie-t-elle selon les pays Almas, quelles sont tes réflexions à ce sujet Là encore, je crois que tout dépend du pays. du pays où vous souhaitez vendre votre produit, de la culture dans laquelle vous souhaitez vendre votre pays. Par exemple, si euh, vous avez vendu un produit dans un pays africain, cette stratégie que vous avez développée pour ce pays africain ne va pas forcément être efficace aux États-Unis. Et si vous avez élaboré un produit pour le public américain, alors, il est possible que ce produit ne se vende pas de la même manière dans un autre pays. Peut-être que pour le même problème, les personnes d'une autre culture demandent une autre solution. Par exemple... Si vous allez dans un pays où il y a beaucoup de pluie et que vous vendez des parapluies, alors euh, ces parapluies peut-être peuvent être utilisés différemment dans un pays qui est très ensoleillé. Il faut s'adapter à la réalité du pays que vous ciblez. Pedro Oui, je suis d'accord avec cet élément de la culture qui entre en jeu, mais cela est également lié au type de médias... Euh, à la disposition des personnes dans chaque pays, et même dans les différents secteurs spécifiques. Si vous vendez un produit dans un pays spécifique et que vous pouvez acheter ce, pays, ce produit dans les supermarchés, c'est une situation différente que vous si vous vendez à un produit, aux industriels. Donc c'est un élément qui entre en ligne de compte. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Alma, c'est également lié à l'aspect culturel et au type d'habitude que les gens ont. Et de la manière dont les gens réagissent sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Euh, je crois que nous avons presque fini notre programme, Et avant tout, j'aimerais demander à, notre, à nos experts euh, quels ont été les points forts de notre discussion aujourd'hui, Almas. Oui, j'aimerais dire que si vous avez un produit à vendre et une start-up, vous devez parler aux personnes, vous devez lier des contacts. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si vous échouez, vous allez vous relever de cela et vous allez en profiter pour apprendre de vos erreurs. Donc n'ayez pas peur d'échouer, améliorez vos produits, revenez euh, et essayez de vendre à nouveau vos produits. Très bien, Pedro s'il te plaît. Oui, je suis tout à fait d'accord. Après avoir validé ma valeur ajoutée, ce que je ferai, c'est que j'essaierai de faire parler de mon pays, de mon produit et la meilleure manière de faire cela, c'est de faire de la publicité, essayer de mettre au point des solutions, les valider et ensuite parler aux personnes, faites leur connaître votre produit. Très bien. Merci à tous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui et je remercie Josh Mandel pour avoir contribué sur l'espace chat. Je remercie tous les téléspectateurs aujourd'hui, en particulier les personnes qui nous ont suivis à travers le monde dans les différentes locations, situations géographiques. Et je vous remercie tous. Nous avons eu toute une série de, de téléspectateurs à Nicaragua, El Salvador, au Honduras, au Nicaragua, comme je l'ai dit. L'Université catholique du Sal d'El Salvador à CCSA à San Salvador, CCS à San Pedro Sula au Honduras, IHCI à Tegucigalpa au Honduras, le centre binational à Monterrey au Mexique, à Ciudad Juarez également, le coin américain au Paraguay, le centre binational au Nicaragua, l'ambassade américaine à Abuja au Nicaragua, un centre culturel à Gitega au Burundi, également en République du Congo, la, le coin américain au Liberia, CDBA en Tanzanie, le coin américain à Kigali au Rwanda et un lieu en Égypte, en Tunisie, en Afrique du Sud, au Botswana, c'était ici au Sénégal et PS&DA en Turquie. Voilà, je vous invite à poursuivre cette discussion sur Twitter avec le hashtag GIST Tech Connect et à revenir sur notre site internet pour découvrir les événements futurs, y compris des programmes comme celui-ci. J'espère que vous avez apprécié notre discussion d'aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt.